Coucou Youtube! Écoutez, je suis avec le T800 Terminator. J'essaie de faire une game avec un maximum d'execs. Il va se passer un petit truc drôle à la fin, on vous le laissera. Pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Bisous. Il y a 15% de perte de paquet, les gars. Je suis un héros national si j'arrive à faire euh, 10 kills. Non mais. Oh, quoi? J'ai marché sur une grenade, frérot. Ok, j'ai 5800 balles chat, on va essayer de trouver du méchant Du méchant ou de la victoire Un des deux C'est quoi ce mec qui me tombe dessus là Non, j'y viens tout juste d'avoir l'argent gros Et là j'ai Bastos du 62 62000 qui vient Bon, les gars, vous voulez pas aller jouer sur l'autoroute Faire un, un grand jeu de billes sur l'autoroute. Bon, allez. C'est le même, ça. C'est le même qu'Assos. Oh, putain, j'ai une frappe qui me tombe à travers la gueule, chat. Oh, l'autre, elle me suit. Oh, putain J'ai pris des balles dans le dos jusqu'à 1HP pendant que je tirais, et ça s'est arrêté. Quoi Quoi Alors lui, s'il est pas en train de tricher comme un âne, les gars. Radez Oh les gars Radez le, le nouveau shit, les gars. Attention Vous êtes prêts Attention Yes, je l'avais déjà vu ce shit sur des, sur des vidéos La scène avec le damas les gars et le fameux changement de skin impossible C'est pas un shit c'est un atout D'accord Sam, vous pouvez remercier Sam les non subs 3 minutes de pub et sub only Non fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça T'as Maiki du 7-7, il a essayé de m'atomiser, gros. Le drone commence en survol. Non. Ah Et Maiki du 7-7, vraiment, c'est pas la solution à tout mettre un coup de lance-roquette. Euh Non, non, non, non, non, oui. Alors... <rire> <rire> <rire> <rire> euh, euh, il a dit GG. Ça venait tellement du cœur. Ah c'est le cheater Et alors Et alors Et alors le shit qui marche plus il se, il se passe quoi frérot C'est un, un atout C'est un atout les gars Pupac. Il y avait longtemps que je t'attendais Putain, il était, était 800 entre eux les gars Ils sont terribles oh. Tu sais comment, on a pris cher hein Je vous rappelle que c'est une game Où j'essaie de faire le maximum d'exécutions possible Avec Avec euh... Avec le T-800 On est pas passé les gars. Je le sens pas ce frappe à dispersion les gars. Attends, ah, attends, attends, attends, attends, la win Avec le t 800 en chat Toi tu achètes un dans la boutique, on oublie pas Pourquoi tu m'as dit nique ta grand-mère en tant que pute Mais parce que tu me tombes dessus en sachant que c'est moi Bah ouais mais j'ai pas fait le streammax comment moi, tu sais Comment tu comment tu sais parce que, que parce Mais comment tu sais que c'est moi J'ai vu, vu dans la liste Mais du coup tu me retombes dessus quoi, devant par hasard Avec un pistole Et comment tu sais que je t'ai dit nique ta grand-mère sachant que c'est moi qui t'ai tué c'est un putain d'abruti, mange merde. Il a que ceux qui tuent qui ont la killcam. Comment il sait que je l'ai insulté s'il si n'avait pas la killcam